Bonjour à toi chers spectateurs, Suzume de Makoto Shinkai. Ben, je pense que si vous suivez cette chaîne depuis quelques années maintenant, parce que je crois qu'on en est au troisième long métrage de Makoto Shinkai que l'on évoque sur celle-ci, j'aime son cinéma. C'est un cinéma qui est une vraie proposition, une proposition au travers de ses univers, au travers de ses personnages, au travers des nombreux genres qu'il choisit de convoquer, mais à chaque fois c'est un voyage. Un voyage assez unique en son genre, donc j'avoue que Suzume, rien que pour ça, j'avais très très envie de le voir en salle. Le résumé, pour faire simple, Suzume est une jeune étudiante qui semble vivre une vie paisible avec sa tante qui l'élève depuis toute jeune. Sa vie va être bouleversée lorsque par hasard elle fait la rencontre de Sota et qu'elle décide de le suivre. C'est plaisant quand un cinéaste sait exactement sur quel corps de nous diriger pour réussir à nous captiver, à nous enjouer, à nous faire rire, à nous faire sourire, à aussi nous faire frissonner et par moments même nous faire pleurer avec autant de subtilité et de finesse que de brutalité et d'intensité. Makoto Shinkai est exactement ce genre de personne, et Suzume est exactement à cette image. C'est un très beau voyage. Bon, C'est assez convenu sur quelques points, et on ne va pas se mentir, une partie de l'histoire, on voit assez facilement dans quelle direction ça va. Mais tout ce qui entoure cette aventure, le lore, les personnages, l'ambiance, l'univers les péripéties, les retournements, c'est ça en fait qui fait la saveur du long métrage. C'est ça qui fait qu'en tant que spectateur, même si on voit certaines ficelles assez facilement, même si on arrive assez rapidement à deviner dans quelle direction vont les personnages, même si on sait assez exactement quelle va être la thématique principale et qu'est-ce qui va emmener les personnages principaux dans cette aventure, on se laisse quand même bercer par ça. Et c'est la grande réussite et la grande prouesse de son cinéma, et c'est pour ces moments-là en fait que j'adore le cinéma de ce cinéaste. C'est un mec qui a vraiment sa patte, son univers, son style, ses personnages, son ambiance, cette prouesse de réussir à jouer entre graphisme moderne et à l'ancienne. Enfin, c'est tout ça, en fait, qui me plaît dans son cinéma. Et c'est pour ça que Suzume, même si je vois les facilités que peut avoir le metteur en scène sur la trame narrative et sur les effets, bah, j'adore, en fait, ce qu'il fait. Donc, j'adore Suzume. Certains auteurs possèdent un œil, une logique, une manière imparable et inégalable de concevoir et de modeler un univers pour lui donner une forme si particulière que non seulement on va tout de suite identifier leurs pattes, mais également on va comprendre la puissance du voyage qu'ils ont choisi de nous offrir. Makoto Shinkai est à cette image, et son nouveau long-métrage est une nouvelle fois une magnifique et belle proposition de cinéma qui ressemble fortement à ce qu'il a pu livrer par le passé, mais qui témoigne une nouvelle fois de la part de l'auteur, d'une maîtrise folle du décor, de l'ambiance, de la mise en scène et de l'aventure qu'il cherche à nous faire ressentir et à nous faire aimer. En termes d'écriture, ce que je trouve intéressant c'est que Shinkai, plus on avance dans sa filmographie, plus on sent que les thématiques qu'il travaille sont forcément autour de la jeunesse et de la jeunesse de son pays en plus, ça c'est très important, même si bien évidemment certaines des thématiques vont toucher un petit peu toutes les jeunesses de tous les pays du monde, je trouve qu'il a une manière de poser un contexte et de poser des personnages qui sont vraiment ancrés dans la culture japonaise et qui ont une manière de regarder le monde qui les entoure qui est très japonaise. Et pour autant, par le biais des questionnements qu'ils vont avoir, questionnements souvent très intimes mais également très universels dans ce qu'ils évoquent aux différents spectateurs, ben c'est là en fait que le cinéaste arrive à être universel. Parce que rapidement, on pourrait se dire que, d'une certaine manière d'aborder, je ne sais pas, des problèmes nucléaires, des tsunamis, le rapport au séisme, tout de même qui est très particulier euh, là-bas, ben on pourrait se dire, rapidement, le film va se fermer. Le film va rester un petit peu sur des thématiques entourant l'adolescence japonaise, et point barre. Mais, il y a bien plus que ça il y a l'épanouissement personnel, il y a la rencontre de l'amour, il y a la découverte de ses sentiments intimes, il y a la découverte et la compréhension aussi du rapport que l'on entretient avec sa famille. Tout ça, c'est des thématiques que le cinéaste, il convoque à chaque fois. À chacun de ses films, il y a des rapports difficiles autour de la famille, et si ce n'est pas des rapports difficiles, c'est souvent des rapports qui vont amener les personnages à se questionner et à se demander pourquoi ils sont ainsi dans cette période-là de leur vie, et surtout pourquoi ils ont la sensation, en fait, de ne pas trouver leur place. Et Suzume est exactement à cette image. Suzume, c'est un personnage qui semble avoir une vie bien fermée, où on sait très exactement qu'elle a l'air d'avoir son petit train-train, qu'elle a l'air d'avoir une manière de concevoir l'avenir qui est assez sobre. Elle sait exactement dans quelle direction elle veut aller. Et l'arrivée de ce personnage, l'arrivée de Sota, va bouleverser ça. Et j'aime cette manière d'amener un petit bouleversement qui semble anecdotique, mais qui, plus on avance, va complètement retourner la vie du personnage. Shinkai, comme je l'évoquais, a donc choisi de baser son film sur ce personnage, sur ce contexte, sur cette réflexion autour de la jeunesse. Mais également sur l'idée de l'enfermement, celui du quotidien, celui de la routine, celui de la facilité qui va se retrouver bouleversée dans la vie de Suzume par l'arrivée de Sota. Cette mise en perspective du choix, du questionnement identitaire, devient également la remise en question de la société moderne, de ce que nous sommes en tant qu'humains dans un instant T, et que nous pouvons choisir de ne pas enfermer pour accomplir de nouvelles choses, et faire en sorte que la routine n'en devienne pas une, et c'est là que l'auteur frappe une nouvelle fois fort. En termes de mise en scène, c'est comme à son habitude. Makoto Shinkai a vraiment une manière de concevoir la scénographie qui je trouve est à la fois très sobre, et en même temps qui arrive à avoir de l'ampleur. C'est assez hallucinant, mais... C'est un cinéaste qui est vraiment dans cette vague actuelle qu'on a du cinéma d'animation japonais qui consiste à beaucoup mélanger de la 2D et de la 3D. Donc on pourrait se dire, ok, on a déjà vu ça dernièrement, c'est assez facile, ça peut amener dans des directions intéressantes, mais ça semble quelque chose que la plupart des animateurs maîtrisent parfaitement et ne cherchent pas plus que ça à bouleverser. Mais je trouve que Shinkai a cet œil, ce regard et cette sensibilité qui fait que il convoque plein de genres, déjà, on évoquera ensuite parce que je trouve que sa gestion des genres est particulièrement fine et élégante, mais au-delà de convoquer tous ces genres, il sait comment faire en sorte que sa mise en scène épouse la puissance visuelle que, doit avoir, que doivent avoir ces genres. Je veux dire, dès qu'il doit avoir des grandes séquences d'action assez épiques, il va épouser une mise en scène qui va prendre constamment du recul, qui va nous montrer à quel point les actions des personnages vont avoir de l'ampleur, vont avoir de l'impact, vont avoir une dimension presque gargantuesque et gigantesque par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, et dès qu'il doit resserrer et être très intime, il sait avoir une mise en scène beaucoup plus sobre, beaucoup plus élégante, beaucoup plus douce. Et c'est dans ces moments-là, en fait, je trouve que Shinkai arrive à briller. Dans ces petits moments d'intimité qui viennent juste après une énorme séquence d'action qu'il a rendu complètement épique. Cet équilibre très élégant qu'il arrive à gérer entre les deux, cette gestion de 3D exceptionnelle qui va permettre de mettre en avant un petit peu de 2D, et ensuite au contraire, un peu de 2D très sobre, très élégante, avec juste l'élément de 3D nécessaire pour faire ressortir un petit effet de mise en scène, ou un petit effet de cadre, ou un petit effet de scénographie, c'est ça en fait la patte du cinéaste japonais. Cette sobriété, cette élégance de contrebalancer constamment entre quelque chose d'absolument fou et aussi très humain. La mise en scène de l'épique au service de l'intime, une bien belle manière de nous emporter dans un torrent d'émotions, mais ce n'est pas forcément cela qui brille le plus dans la mise en scène de Shinkai, ici, puisque l'auteur, comme à son habitude, choisit de nous faire vivre une aventure multifacette et multicolore. On passe de l'aventure à la romance en bifurquant par l'action ou bien le fantastique, très largement convoqué, et une nouvelle fois, c'est dans cette idée de ne jamais enfermer son récit dans un seul genre ou une seule lecture que l'auteur brille le plus et qu'il parvient avec une maestria évidente à nous fasciner et à nous passionner pour une aventure qui n'en devient que plus folle. En termes de casting, je trouve celui-ci complètement réussi. La version originale est absolument magnifique. Je trouve que Shinkai il a une manière de diriger ses acteurs qui fait qu'ils ont une très belle manière de s'emparer des personnages et de leur donner une puissance et une intensité absolument folle. Enfin, par exemple, euh, Okuto Matsumura qui joue Sota est juste fou. Euh, Eri Fukatsu qui joue Tamaki, excellente. Euh, Koshiro Matsumoto dans le rôle de Itsujiro, juste parfait. Euh, je trouve également que Shota Sometani est juste Magnifique, mais en même temps cet acteur, on en a déjà parlé, c'est un immense acteur et à chaque fois il le démontre très bien. Mais il y a une jeune actrice que j'avais découvert en tant qu'actrice dans un live, dans un film live excellent il y a quelques années, Why Don't You Play In Hell Et qui ici délivre une prestation fantastique dans le rôle de Suzume. Nanoka Ara est une jeune actrice terriblement talentueuse qui livre ici une interprétation vocale juste parfaite de cette héroïne qui nous passionne et qui par sa voix gagne encore plus à nous passionner. Au bout du compte, Suzume, c'est du Makoto Shinkai tout craché. C'est élégant, épique, émouvant, intense. C'est plein de choses comme ça. Le cinéaste est sur un terrain conquis, donc il n'y a pas forcément de grandes nouveautés. Les thématiques sont un petit peu les mêmes. Euh, L'histoire va suivre une même trame narrative qui résout très très bien, on va dire, l'idée de contrebalancer à la fois de l'épique et de l'intime. Donc si vous connaissez le cinéma de ce cinéaste, vous n'allez pas être surpris. Vous allez être convaincu, pas transcendé mais convaincu. Et si vous ne le connaissez pas, je pense que vous allez beaucoup aimer Suzume de Makoto Shinkai. Donc oui, vous l'aurez compris, je vous le conseille. A plus